Yeah, salimata. Même si cactus la rebelle de la forêt. Oh, mi amor, je t'aime tellement oh, oh, Amor, oh, mi oh, oh, mi oh, oh, midal that midal lokal midal lokal lokal midal loca, ida lokal lokal lokal lokal lokal lokal loca, loca, loca, loca, lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal I'm going to contigo. But between you and me, I uh, whip, whip, my baby, I love you Whip, whip, my baby, I need you Whip, whip, my baby, I still love you Oh, oh mio amor, je t'aime tellement trop fort Amor, mio, me da con pico Me da con local loca local loca loca loca loca loca loca loca Eh loca le loca loca loca loca loca loca loca loca loca en disant « loka loka hey, ]Hey. Tout le monde retient !« Sarimata, MC Cactus, la rebelle de la forêt yes. ah, bah, yes. ah, »« loka loka hey loka loka oh oh »« loka loka hey loka loka oh oh »« loka loka oh oh, loka loka Bravo Qu'est-ce <laughs>